Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu particulier puisque j'essaye de coller au maximum avec l'actualité. Vous le savez certainement si vous suivez d'ailleurs l'actualité d'Apple, euh, mardi prochain, mardi 14 septembre 2021, Apple fera sa euh, Keynote annuelle. Qui dit Keynote dit annonce, dit nouveauté et forcément, on se demande tous quelles vont être les nouveautés de ces prochains iPhones Bien sûr, on retrouve un grand nombre de rumeurs. Hein. La plupart du temps, euh, elles sont lancées euh, après, juste après, d'ailleurs, euh, que des iPhones soient sortis. On a déjà des rumeurs sur le prochain euh, qui sortira. Et là, c'est vrai que toute l'année, on a eu toute une flopée de petites rumeurs. J'ai pas l'impression qu'on ait eu, on en ait eu plus que d'habitude. Bon, il y en a qui suivent ça de près, il y en a qui s'éloignent un peu. J'en fais partie. Les rumeurs, bon, c'est sympa, mais ça gâche un, peu, un petit peu le plaisir justement de cette keynote et de découvrir les nouveautés. Sur l'instant en direct, en live. Mais c'est vrai que si on met de côté euh, toutes ces rumeurs, on se demande vraiment euh, ce que va proposer Apple sur ces nouveaux iPhone qui va ou non révolutionner le smartphone phare de cette marque. Et du coup, m'est venue cette idée de faire cette vidéo et de me poser la question ce que j'attends des prochains iPhone. Ça va aussi bien euh, pour l'iPhone 13 que pour ceux qui suivront. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'attends des prochains iPhones c'est vrai que c'est une question qui est, qui est compliquée. Je pense que si Tim Cook m'appelait, ça n'arrivera jamais, mais si Tim Cook m'appelait pour me demander, écoute Flo, qu'est-ce que tu veux sur le prochain iPhone Eh bah je suis pas sûr de savoir quoi lui répondre. C'est vrai, la plupart du temps, ça fait quelques années, on est plus ou moins bluffé par les nouveautés. La dernière en date, moi qui m'a vraiment bluffé, c'était Face ID. D'ailleurs, tous les constructeurs de smartphones Android hein, s'y sont cassés les dents. Hein. La plupart du temps, ils ont abandonné cette reconnaissance faciale et sont restés sur la bonne vieille reconnaissance d'empreintes digitales. Et c'est vrai que la plupart du temps, on se retrouve avec des petites nouveautés, des petits détails qui sont améliorés au fur et à mesure des nouvelles générations d'iPhone. Et finalement, un petit peu comme des enfants gâtés, on peut la, plus, la plupart du temps être un peu déçu ou surpris qu'il n'y ait pas euh, encore une fois cette année une nouvelle révolution. C'est difficile de révolutionner euh, le segment des smartphones tous les ans. De toute manière, là, je pense qu'on est d'accord. Du coup, voilà. Moi, qu'est-ce que je voudrais sur ce prochain iPhone ou sur ces prochains iPhones hum, Je pense que de toute façon, la, la, la réponse, hein, elle est très personnelle. Moi, je vais vous donner la mienne, vous me donnerez certainement la vôtre en commentaire. Mais ça dépend forcément des usages qu'on a avec son smartphone. Moi, avec mon iPhone, qu'est-ce que je fais La plupart du temps, c'est beaucoup de multimédia, euh, musique, prise de photos, prise de vidéos. Et puis, comme tout le monde, hein, je consulte du contenu sur un écran. Mais donc voilà, moi déjà du point de vue audio, qu'est-ce que j'aimerais sur ces euh, nouveaux iPhones Vous le savez, hein, Apple a mis euh, à jour euh, son offre Apple Music, hein, son service de streaming musical. Maintenant, on a accès à un catalogue de musique euh, fourni en haute qualité. Donc, on a de la qualité lossless, ce qu'on peut assimiler à de la qualité CD. On a de la qualité lossless, haute qualité. Donc là, on, on part vraiment sur de la qualité supérieure. Hein, on passe sur du 24 bits, 96 kHz et, et plus encore. Et beaucoup de spécialistes se sont rendus compte que l'iPhone n'était très clairement pas le meilleur outil, n'était même pas forcément du tout un bon outil pour profiter euh, de cette qualité musicale supérieure. C'est vrai, hein, quand on voit que sur les AirPods ou sur même le AirPods Max, c'est du Bluetooth. Le Bluetooth chez Apple, c'est ce qu'on appelle le codec AAC. Le codec AAC, c'est un codec compressif donc ça va euh, limer euh, la qualité musicale hein. je pense que c'est le bon terme si vous avez des super fichiers que vous écoutez avec vos airpods et eh ben voilà euh, vous n'aurez clairement pas euh, la meilleure des qualités possibles en tout cas voilà votre fichier musical vous n'allez pas pouvoir l'exploiter au maximum donc les airpods niet airpods max niet donc tout ce qui est bluetooth c'est compliqué chez apple donc moi j'aimerais qu'ils et d'ailleurs c'est ce que je pense qu'apple va faire ils vont très certainement nous sortir Peut-être pas euh, en septembre, mais euh, dans les mois qui viennent, un codec, un codec Bluetooth qui permettra un petit peu à l'image de ce que fait Qualcomm avec la PTX ou alors Sony avec le LDAC, même si ce sont quand même des codecs compressifs, qui nous permettra euh, vraiment d'exploiter au maximum la qualité musicale proposée sur le service Apple Music. Deuxième chose que j'attends du point de vue aussi multimédia en sans fil, euh, vous connaissez peut-être AirPlay, donc le système d'Apple, AirPlay en, en deuxième génération d'ailleurs, qui propose euh, la possibilité d'envoyer de, de, du contenu sur un appareil. La plupart du temps, moi j'utilise AirPlay pour envoyer de la musique sur mes enceintes, c'est AirPlay 2. AirPlay 2 est bloqué en termes euh, de qualité à euh, envoyer du contenu audio en 16 bits 48 kHz, donc c'est-à-dire qu'on est... À la, au niveau de la qualité CD, mais on ne peut pas aller au-delà de la qualité CD, Alors que euh, le service de streaming d'Apple propose euh, des fichiers en qualité supérieure, donc on ne peut même pas exploiter euh, la, la pleine qualité, même avec le service AirPlay. Donc Ça c'est dommage, moi j'aimerais vraiment du coup qu'Apple nous sorte le AirPlay 3, hein, puisqu'on est au AirPlay 2, il y a eu le AirPlay 1, AirPlay 2, et là j'aimerais bien le AirPlay 3. Je pense que ça permettrait enfin à tous les utilisateurs de pouvoir exploiter au maximum la qualité et je parle d'Apple Music, mais euh, ça pourrait très bien être un autre service de streaming haute qualité comme Cobuzz ou Tidal. On pourrait, avec du AirPlay 3, profiter euh, de la musique au-delà de la qualité CD. Ensuite, euh, moi, qu'est-ce que je fais sur mon iPhone Je Comme je l'ai dit, je prends des photos, je prends des vidéos. Alors moi, ce que j'aimerais sur ce nouvel iPhone du point de vue photo, on sait que les nouveaux iPhones sont bloqués euh, avec euh, un zoom x2. Hein, la plupart du temps, sur, euh, sur les iPhones Pro, en hein, plus, c'est même sur les Pro. Il euh, y a trois optiques, hein, trois euh, focales. On a la focale grand-angle, on a le zoom x2 et on a la, la focale classique. Et donc, moi, j'aimerais euh, qu'Apple puisse euh, mettre en avant un zoom euh, supérieur à x2. Hein, typiquement, un zoom x3 ou x4, pas besoin que ça aille euh, au-delà. Mais vraiment, pour qu'on puisse avoir plus de latitude dans la prise de vue, c'est vrai que x2, on arrive très rapidement euh, à, au maximum du zoom. Et ouais, si on pouvait aller un poil plus loin, ça, c'est vraiment du point de vue photo, c'est ce que j'attends. Pas forcément qu'il y ait plus de mégapixels parce que, on, maintenant, on le sait tous, hein, euh, avoir plus de mégapixels ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça veut pas forcément dire que la qualité de la photo sera meilleure. Et même, à l'inverse, la plupart du Temps, quand on a trop de mégapixels, eh ben, euh, les photos en basse luminosité sont pas aussi bonnes que qu'on qu pourrait l'espérer. Donc voilà. Donc s'il reste, euh, je crois que euh, c'est 12 mégapixels, hein, si je dis pas de bêtises euh, sur les iPhone actuels, s'il reste là, ça me bat. Ensuite, je me suis posé la question du côté vidéo, donc euh, prise de vidéo. Qu'est-ce que je pourrais en attendre C'est vrai que les iPhones filment déjà en 4K, euh, 60 fps, euh, avec euh, la possibilité en 1080p de faire des ralentis à 240 images par seconde. Je pense que c'est suffisant et la question se pose est-ce qu'on part direct sur de la 8K moi je pense que ça vaut pas le coup parce que Aujourd'hui, on voit tous les appareils qui filment en 8K chauffent énormément. Ça limite énormément le, le nombre de minutes où on va pouvoir prendre une vidéo. Donc, la 8K, je ne suis pas sûr que ça ait de l'intérêt. Euh, surtout que déjà, pour faire du montage en 4K, euh, voilà, il faut, faut euh, du matos qui tienne la route derrière. Donc, euh, imaginez pour de la 8K, ça serait encore plus compliqué. Je ne suis pas sûr que la 8K, ce soit, euh, ça soit nécessaire. Et je ne pense pas qu'Apple se précipite justement sur la 8K. Euh, du point de vue vidéo, du coup, je ne sais pas trop quoi en demander. Euh, c'est assez compliqué euh, je pense qu'ils qu continuent comme ça peut-être qu'ils améliorent un petit peu encore s'ils peuvent le traitement vidéo pour qu'on ait toujours des des, des, des, des encore plus belles images. Ensuite, euh, avant, c'était le talon d'Achille d'Apple et des iPhones, l'autonomie, l'autonomie de ces iPhones. Alors vraiment, voilà, euh, c'est vrai que maintenant, les iPhones, euh, voilà, on, on disait on, à Samsung à l'époque, même se foutait de la tronche d'Apple en, en, en montrant euh, tous les utilisateurs d'iPhone qui cherchaient absolument une prise pour euh, se charger en permanence dans des aéroports. Enfin bref, ils avaient fait une vidéo assez, assez sympa là-dessus. Voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, L'autonomie est bonne, mais bon, on n'est jamais euh, trop gourmand. Euh, si euh, on peut avoir, euh, on peut passer le cap de la journée et partir euh, sur, euh, sur euh, une, une journée et demie, voire deux jours d'autonomie. Je, je pense que c'est déjà faisable hein, avec les iPhone 12 Pro Max, à moins qu'on soit un, un gros consommateur. Mais voilà, si ça pouvait se, euh, se euh, voilà, glisser vers euh, les iPhone euh, un peu moins haut de gamme, comme l'iPhone 12 Pro ou, la, ou enfin le modèle Pro ou le modèle euh, Mini. C'est vrai que le mini manque un petit peu d'autonomie et là, ça pourrait être ça pourrait être sympa euh, d'avoir toujours un peu plus d'autonomie, même si ce n'est pas catastrophique. C'est loin de ce qu'on qu avait avant. Euh, avant, c'est vrai que c'était catastrophique sur les iPhone euh, 4, 4S. Voilà, euh, une autonomie supérieure, ça serait quand même mieux. Ensuite, euh, du point de vue de l'encoche, là, bon, je triche un peu. Il y a eu quelques rumeurs qui parlaient d'une encoche plus petite. bon euh, de toute manière, je pense que l'avenir, ce sera de ne plus avoir d'encoche. Je ne sais pas comment ils feront, parce qu'il faudra mettre Face ID sous, euh, sous l'écran. Il faudra même la grille au parleur qui, qui permet d'entendre hein, son interlocuteur quand on téléphone avec le téléphone à l'oreille. Euh, je ne sais pas comment ils feront euh, pour, pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire sans. Euh, donc euh, oui, une encoche plus petite, à long terme, euh, il y aura certainement plus d'encoche, mais ça sera dans, dans quelques générations, je pense. Mais voilà, à court terme, pour l'iPhone 13, par exemple, une encoche plus petite, ça permettrait d'afficher plus de data euh, dans, les, dans les zones mortes euh, entre entre euh, au, autour de, de l'encoche. Donc euh, oui, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un détail, mais qui ferait quand même une différence, je pense, à l'utilisation. Certaines rumeurs également en parlaient. Encore je triche, mais la disparition du Lightning, alors moi, si vous voulez mon avis, je pense que le, le jour où le Lightning disparaîtra, il ne disparaîtra pas euh, pour laisser sa place à l'USB-C. Moi, je pense que le jour où le Lightning disparaîtra, il n'y aura plus rien. Je pense qu'il n'y aura plus de prise du tout. Euh, ils seront passés vraiment au full sans fil, soit avec euh, le, le, la technologie MagSafe, voire même une, une autre technologie qui euh, qui, qui peut-être un MagSafe 2 qui permettra également de transférer des, des datas en sans fil enfin euh, en semi sans fil donc, euh, donc voilà je pense que euh, voilà euh, on, on va garder euh, pour cette génération en tout cas d'iPhone 13 on gardera le lightning et enfin pour terminer cette vidéo finalement moi ce que j'aimerais euh, puisque je suis un utilisateur de l'iPhone 12 mini j'adore ce format mini le fait de pouvoir le mettre dans n'importe quelle poche l'utiliser à une main euh, le prendre à bout de bras facilement enfin voilà moi je suis complètement fan de cet iPhone 12 mini il y a juste l'autonomie qui me gêne un peu Mais voilà si ils arrivent à mettre un peu plus d'autonomie sur cet, cet iPhone là et s'ils arrivent à apporter tous les raffinements technologiques des modèles pro parce que là le 12 mini n'est qu'un 12 finalement et pas un 12 pro mini moi ce que j'aimerais dans ce cas là c'est que tout de suite là pour l'iPhone 13 Apple nous sort l'iPhone 13 Pro Mini en tout cas bon, s'ils peuvent le faire juste pour moi parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu le seul à aimer ce modèle mini si toi tu aimes ce modèle mini et que je suis pas seul dis le en commentaire ça ça me, ça me rassurerait mais voilà moi personnellement il me faudrait vraiment cet iPhone 13 Pro Mini euh, avec tous les raffinements supplémentaires parce que voilà là j'ai deux optiques sur l'iPhone 12 mini donc c'est un peu un peu léger hum, la troisième optique c'est du confort mais ça a pas quand même un petit peu en, en, en créativité surtout si comme je l'ai dit il nous apporte un, un zoom x2 x3 x4 pour être encore encore encore mieux donc voilà moi vraiment ce que j'attends pour conclure c'est un iPhone 13 Pro mini à court terme là en septembre je croise les doigts, croisez les doigts de pied pour moi également, mais on y croit. Mais voilà, finalement, euh, la question n'est pas facile. J'ai quand même donné mon avis là-dessus, j'ai quand même eu des choses à dire. Euh, Dites-moi également vous en commentaire ce que vous aimeriez sur cet iPhone 13 et pourquoi pas à long terme sur les prochains iPhones, les... dans 2, 3 ou 4 générations d'iPhone, qu'est-ce que vous souhaiteriez Pour soutenir cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao